Un bout de la République pour chacun, pour que chacun rende à la République. Voilà en substance le message de Bertrand Zibi, ce 19 septembre 2022, aux membres et sympathisants de l'Union pour la République de Gervais Onyane, L'ex-prisonnier le plus célèbre du Gabon n'a pas manqué de tirer la sonnette d'alarme sur le système de gestion du pays en proie à de nombreuses difficultés. Pour ce chrétien devenu, il est plus qu'important que les Gabonais soient logés à la même enseigne. La situation est plus complexe. Arrêtons les calculs politiciens. Il s'agit de sauver une nation, de sauver un peuple. Nous avons besoin, dans ce pays, de mettre une rigueur, une rigueur, Monsieur le Président, dans la gestion de la chose publique. C'est ça l'objectif. C'est ça le véritable enjeu. Une fois équitablement, tout le monde n'aura peut-être pas la même part mais lorsque chacun pourra avoir un mot de la République, il honorera également la République. Si vous acceptez de porter ce flambeau, vous aurez Bertrand Zibi avec vous. Bertrand Zibi continue partout où il va de raconter les galères vécues en milieu carcéral. Il a, à l'occasion, invité le ministre de la Justice et les ONG œuvrant pour les droits de l'homme à mettre en place des mécanismes visant à améliorer la vie en milieu carcéral. Durant ces six années, j'ai été à la prison centrale de Libreville, le prisonnier le plus honni, torturé, maltraité, mais j'ai gardé espoir, que mon avocat Maître G et les autres me sortiraient de cet enfer. Lorsque vous êtes jugé après quatre années de détention et que toutes les preuves sont falsifiées, lorsque tous les témoins à charge vous déchargent, lorsque rien n'est en réalité retenu contre vous et que vous êtes quand même condamné à six ans d'emprisonnement ferme, vous ne pouvez... En fait, votre vie s'arrête. Mais vous dites à vos avocats, vous avez fait ce que vous devriez faire. Le reste, c'est Dieu. Rappelons que depuis quelque temps, Bertrand Zibia Begé a initié des rencontres avec des acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition et de la société civile.